Je me présente, je suis Jean-Marie Bégis, je suis membre de la compagnie CMC Electronics Esterline qui travaille dans le monde de l'aéronautique, de, des avioniques et aujourd'hui c'est une incursion pour nous dans le domaine de, des logiciels ouverts avec un partenariat dont je parlerai, qu'on veut, qu veut résumer euh, en, en commençant par essentiellement euh, un certain nombre de d'enjeux euh, qui aujourd'hui euh, sont euh, significatifs dans, dans le monde du développement des, des systèmes avioniques, à savoir que les besoins euh, exprimés dans le monde de la révolution numérique s'appliquent également aux avions. Aujourd'hui, on a un certain nombre de systèmes avions qui continuent d'évoluer, qui demandent des mises à jour de plus en plus fréquentes, qui demandent euh, des interactions entre l'avion et le sol de plus en plus régulières notamment pour des questions d'efficacité ou même de façon plus, on va dire, amusante, intéressante pour les passagers. Et donc, à ce titre, deviennent des, des systèmes connectés. Euh, ces équipements qui, qui restent contraints à un certain nombre de réglementations que beaucoup connaissent, qui sont pas très loin d'être similaires à celles qui s'appliquent dans le monde du ferroviaire ou de l'automobile, euh, ont évidemment des cycles de développement, des coûts de développement logiciels qui sont considérables dès que la taille des logiciels impliqués augmente. Et néanmoins, on est confronté à des besoins nouveaux dans ce domaine qui touchent à la sécurisation des systèmes avions dès lors qu'ils communiquent. Les cycles de vie ne seraient-ils d'être réduits, d'être compressés Les les besoins en termes de compétitivité ne font qu'augmenter. Et donc CMC Electronique, comme beaucoup d'autres compagnies avioniques, fait face à un certain nombre d'objectifs, besoins et d'enjeux. Alors, nous sommes un concepteur de systèmes avioniques, donc pour les illustrer, des systèmes qui peuvent être des GPS, de façon un peu plus, un peu plus chère, on va dire que les GPS nous avons tous dans nos cellulaires. Euh, mais néanmoins euh, beaucoup plus performants. Euh, des systèmes avioniques donc, qui, qui aussi peuvent euh, contrôler l'avion. Ce dont nous parlons aujourd'hui, ce sont des systèmes que nous appelons les Aircraft Information Server. Et euh, ils ont un certain nombre de caractéristiques euh, que je résumerai ici. à savoir qu'ils permettent d'interfacer euh, avec un certain nombre de systèmes euh, à bord, euh, en temps réel, euh, au travers d'Ethernet ou d'autres moyens de communication plus spécifiques à l'environnement aéron aéronautique. Et ils sont euh, en plus censés être responsables de la sécurité euh, des données, soit enregistrées à bord, soit euh, échangées avec le sol ou avec d'autres systèmes avions. Donc à ce titre, euh, cet Aircraft Information Server dont, dont on parle, il y en a plusieurs types, euh, a besoin de supporter des fonctions d'étanchéité de, euh, au, au sens IT du terme, euh, de, de capacité d'évolution aussi au niveau des services réseau et euh, que ce soit des, des fonctions de routing, de switching réseau, en bon français. Et euh, à ce titre, euh, euh, notre choix a été de trouver des solutions innovantes qui se basent sur des logiciels open source euh, et d'intégrer donc dans dans un système de type classique, c'est-à-dire une boîte avionique euh, d'un format, on va dire, euh, standard, des éléments logiciels qui sont tout à fait ouverts, et donc trouver le juste milieu entre le monde fermé des spécifications avioniques et le monde ouvert de l'open source. Nous avons, euh, à titre de ce projet, collaboré avec différents partenaires, dont savoir faire Linux, dont je parlerai tout à l'heure euh, de quelle façon, euh, et par ailleurs, euh, en en visant un marché, notamment le marché d'un nouvel avion, qu'on appelle le C-Series. Alors les contraintes euh, que nous trouvons dans notre domaine euh, d'activité euh, sont multiples euh, et habituellement les logiciels sont développés de façon euh, très très propriétaire Uh, embedded on pourrait dire, et donc avec des cycles qui, qui impliquent des configurations récurrentes, qui impliquent des, des revues de code détaillées, et uh, à ce titre, donc, dans, dans cet effort, on a cherché à être capable de réutiliser un certain nombre de, de, de briques, euh, de briques logicielles préexistantes, hein, notamment euh, dans le monde du réseau, euh, tout en ayant une approche en termes de la gestion de, de la source ou de la souche Linux qui est utilisée et également des différentes librairies qui soient cohérentes avec euh, nos besoins en termes de, long, de support à long terme de ces produits. Euh, je pense qu'il y a eu... Euh, et d'ailleurs, Jérôme, qui est ici présent pour savoir faire Linux, pourra en témoigner. Il y a eu des débuts un peu de tâtonnement sur la bonne façon de trouver le juste milieu, c'est-à-dire entre euh, embrasser complètement l'approche open source et avec peut-être un certain nombre d'enjeux ultérieurement sur la capacité de gérer dans le temps la configuration de ces systèmes logiciels. Je pense qu'après un certain nombre d'itérations sur le côté pragmatique, je pense que c'est le terme euh, qu'on doit utiliser, on a trouvé une belle solution qui aujourd'hui d'ailleurs... Euh, a fait des, des progrès en termes d'implémentation qui sont à un point où elle, elle est en phase de productisation. Euh, ce que ça nous a aussi également permis de faire, c'est de valider très rapidement une plateforme dont le hardware est nouveau, et donc dont le software hérite de toutes ces caractéristiques bénéfiques qui sont qu'il a été testé des centaines de milliers de fois, qui donc il vient en quelque sorte pré-tester euh, par, euh, par et bien sûr euh, grâce euh, à euh, ce qui se passe dans, dans le monde de l'open source comparativement à une méthodologie qui aurait pu être probablement plus basée sur évaluation de besoins, implémentation selon un standard et test qui, qui serait un cycle de vie et de développement bien plus long et surtout beaucoup plus coûteux alors pour mentionner euh, à nouveau la façon dont nous l'avons fait d'un point de vue organisationnel euh, avec l'aide de savoir-faire Linux donc, on a eu un un effort de développement ou de co-développement je dirais plutôt avec d'ailleurs des développements qui ont eu lieu sur site euh, chez CMC Électronique, mais également chez SFL et euh, nous avons eu donc une équipe de, de projets euh, entre les deux entreprises qui nous a permis assez rapidement de, de dimensionner les besoins au niveau logiciel de cette plateforme euh, sachant que cette plateforme intègre un switch réseau de dernière génération autrement parlé euh, carrier grade c'est à dire que c'est un switch qui peut notamment traiter des informations de type firewalling ou de type protection isolation réseau à, à des vitesses multiples de gigabits par seconde. Donc on parle d'un switch d'une performance très élevée. Et euh, donc de trouver avec l'aide de savoir -faire Linux la bonne façon et la bonne méthodologie pour l'implémenter. Euh, je pense que ce qu'a apporté savoir-faire Linux dans cette activité, ça a été ce, ce savoir-faire, si j'ose dire, euh, en ce qui concerne notamment les, les, les piles, les, les, les briques euh, réseau. Euh, ce que CMC a apporté, évidemment, c'est la façon dont on entrevoyait euh, l'architecture au niveau système euh, et les requis euh, contraintes euh, qui s'appliquent dans, dans l'avion. Ce que je devrais ajouter, c'est qu'évidemment, ce système maintenant inclut également des éléments Linux euh, qui ont été développés par CMC et on s'est posé une question il n'y a pas très longtemps, si certains d'entre eux ne devraient pas être justement mis à disposition d'une plus grande communauté, je pense à des logiciels au niveau justement de feature réseau euh, ou de gestion réseau, euh, gestion et configuration réseau. Pardon Elles l'ont été. été. C'est ce qu'on avait vérifié et on l'a fait. Donc, pour nous et d'ailleurs pour nos avocats, euh, nos, nos, nos gens de, de contrat, ça a été un, une, une, un passage un peu intéressant où on a expliqué comment on allait le faire et nous, nous sommes dans une industrie où la contrainte de tout ce qui touche à l'IP, la gestion de la propriété et le transfert de propriété est très très euh, Important en termes de valeur, en termes de gestion de la valeur de, de, ce, a, de ce dont on investit. Et donc, on l'a géré d'une façon, je pense, assez pratique également, euh, à ce titre. Alors, je vais aller un petit peu plus technique, mais aujourd'hui, ma, ma profondeur technique sera limitée. Encore une fois, Jérôme pourra répondre peut-être à des questions plus spécifiques s'il y a lieu. Euh, donc ce serveur, euh, ou cette famille de serveurs, c'est parce que, en fait on peut l'appeler plutôt comme une famille puisqu'il y en aura plusieurs déclinaisons, est un switch donc, de très haute performance, euh, Gigabit, Android-based. Il a des fonctions qui sont des fonctions plus classiques euh, avioniques, c'est-à-dire euh, il parle avec des bus avions plus spécifiques, avec des, pro des, des, des protocoles propriétaires. Et il, un, il intègre des fonctions avancées de, de firewalling, de protection réseau, access control list, VLAN évidemment. Toute une gamme de, de fonctions réseau avancées. Euh, assez récemment, euh, des tests de, de validation de la capacité de ce système à tenir, à tenir contre des attaques, à tenir contre des, des essais, on va dire, de, de pénétration ou de, de, de, de, de, de s'installer sur le système de façon, on va dire, par, par une méthode en fait, directe ou indirecte, a été validé avec succès. Et ce qu'on illustre ici, c'est plutôt euh, la configurabilité du réseau. Ce que je voulais ajouter, c'est qu'un des, un des gr un grands éléments innovants que permet cette approche, c'est que toute la gestion de configuration et de maintenance de ce système est web-based, avec des niveaux de sécurité appropriés, ce qui a été dans notre démarche un élément extrêmement important dans notre euh, profil vis-à-vis -vis du marché et de la compétition. C'est-à-dire que c'est un système dont l'aise la, dont avec laquelle on peut le reconfigurer, le tester. Est très très élevé, ce qui, si ce n'était pas le cas, aurait été une source de coûts récurrents euh, en termes de tests et de tests euh, de régression obligés dans notre industrie, aurait été très très coûteux. Donc un autre bénéfice de l'approcher de cette façon. Euh, je pense que, en résumant, euh, cette présentation, qui encore une fois est d'assez haut niveau pour aujourd'hui, euh, CMC Electronique, je pense qu'un certain nombre d'entre vous. Euh, on euh, ont déjà rencontré, euh, ou en tout cas, Canadian Marconi est un nom un peu d'enseigne au Canada et au Québec en particulier. Ce que je dirais en résumé, c'est qu'au travers de, de, cette, de ce partenariat, on a été capable, je pense, en l'espace d'un an et demi, de développer un, un système qui maintenant a une, a une maturité de type produit avionisé, avec euh, des millions, bon, on peut dire des millions de lignes de code, qui, euh, s'il si n'avait pas été traité d'une phase dans, dans, dans un domaine open source, comme je le décrivais, n'aurait probablement pas été faisable, au sens pratique du terme, que ce soit en termes de coûts ou en termes de life cycle. L'enjeu principal aujourd'hui, c'est de le maintenir, compte tenu des besoins additionnels qui s'y appliquent, mais aussi de son, sa vie d'équipement avionique, euh, sachant qu'à partir du moment où on déploie un équipement dans un avion, on n'y touche plus peut-être pendant quelques temps, il devient assez plus difficile d'accès, donc euh, le travail aussi qui, qui a été important et fondamental à, cette, à ce partenariat, c'est d'avoir une situation où on peut rapidement et facilement assumer le, les, les évolutions de configuration, que ce soit du kernel donc, ou la distribution euh, souche, que ce soit des éléments logiciels supplémentaires et optionnels qui s'y appliqueront. Et euh, en terminant, je pense que notre relation avec, avec SFL a été, dès le début, euh, on va dire sur la même longueur d'onde, donc euh, ça a été assez fructueux. Et je pense que ça peut jouer le rôle d'une référence, en tout cas en ce qui, en ce qui concerne CMC, d'un partenariat logiciel qui fonctionne.